Bien, et ben bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous vous souvenez, au mois de juin, en fait, c'était au mois de juin, avec Sean, nous avons euh, fait un voyage autour des états unis notamment dans les parcs nationaux tels que le parc Rushmore, où il y a les têtes des présidents. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Euh, la Montagne du Diable de Ville Montagne, la ville de Tombstone euh, pour Hockey Coral. Et là, je vais vous emmener dans un des parcs nationaux que nous avons euh, visités avec Sean, c'est le parc de Yellowstone. Alors, qu'est-ce que le parc de, de Yellowstone Alors, Tout d'abord, c'est dans le Montana et c'est dans les montagnes en fait. C'est euh, Moi, je pensais que c'était euh, pratiquement dans le désert et puis non, c'est pas du tout dans le désert. Euh, c'est dans les montagnes, c'est un gigantesque cratère euh, euh, d'un volcan. En fait, c'est énorme, euh, c'est un des plus grands cratères en fait euh, de la planète. Bon il y, en a, il y en a de plus imposants, mais surtout celui-là, sa particularité, c'est qu'il est toujours en activité. Et donc vous voyez euh, des euh, des geysers, il y a des, des bains de boue qui sont euh, pratiquement à ébullition, il y a des, des espèces de lacs dont l'eau approche les 100 degrés, voire 80 degrés, entre 80 et euh, 100 degrés. Et, euh, ça nous a pris deux jours pour faire euh, ce parc et c'est vraiment vraiment magnifique. Vous allez voir des paysages vraiment euh, magnifiques. Et euh, voilà, ben, cette vidéo va être un peu longue, un peu plus longue que d'habitude parce que bon, ben, j'ai essayé de couper mais vraiment il y a tellement de choses à voir, euh, voilà. Donc, je vous invite à venir avec nous à Yellowstone, c'est parti Et voilà, donc là on est sur la route de Yellowstone et vraiment c'est magnifique là avec les, euh, la rivière qui est sur le côté. Voilà et eh bien là on a on a fait une halte à Bozeman où on a passé la nuit et aussi où est-ce qu'on a rechargé la voiture et là on est sur la route de Yellowstone et voilà, là on est au bord d'une petite rivière, on est vraiment en pleine montagne, c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Là on est en plein dans le parc de Yellowstone Oui, Exact, ça ah, va pas y entrer. Parce on regarde partout où tu marches, ça peut te brûler quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Bien là, c'est vraiment vraiment impressionnant. Hein. Non, mais parce que... dedans, quoi. Ouais, ouais, ce petit chemin là. Parce que là, ça peut être dangereux hein, si on va. Là, tu imagines la personne qui perd son équilibre temps temps Ouais, là. Euh pas de... The... Oui, oui, oui. Voilà. Et l'eau est à près de 87 degrés. Ah ouais, Sean. Prends oh, tes lunettes. <rire> Je vois rien. Ah ouais Oui, ouais, là, ça, ça réchauffe parce que là, il fait frais quand même. Eh bien c'est le deuxième jour à Yellowstone. Yellowstone. Et là il fait froid. En fait il fait 9 degrés et c'est surtout le vent, le vent qui est glacial. Bon là il s'est arrêté de pleuvoir parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Et là on va continuer à voir un peu les, la, la grand, le, le grand jet qui s'appelle, comment s'appelle ça Old Faithful. All fit for En fait ça c'est de la boue ça. Et voilà, on fait, on continue notre petit tour sur euh... Euh, Yellowstone. Alors là, on a vu le geyser tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir le lac. Le Geyser lac. Alors, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être pas une surprise. Le lac, c'est Yellowstone. Oui. Alors, c'est Yellowstone Lake. Là, c'est un bassin encore avec d'autres jazers, mais pas le lac. Voilà, alors... Le lac alors... lui-même, c'est Voilà, donc on va voir euh, d'autres... Euh... Euh, je les ai. Voilà. Je pense. Il pense. et j'espère que vous avez vraiment apprécié euh, ces images, cette vidéo, ces paysages et euh, bien sûr si vous passez eh bien aux états unis eh bien c'est quelque chose à faire le parc euh, Yellowstone parce que ce que vous voyez en, en images eh bien c'est de l'image mais euh, vraiment c'est que de la vidéo mais vraiment ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez Vraiment sur place, euh, les euh, euh, les vues, les paysages, euh, euh, les, alors les odeurs aussi. Alors bien sûr, comme c'est euh, euh, c'est des euh, des manifestations euh, géologiques, donc c'est à base de soufre souvent. Ça, donc bon, il faut pas avoir peur des mots, ça pue. Mais enfin, c'est vraiment, c'est vraiment à voir, c'est magnifique. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Hein, vous voyez ici, là, c'est euh, Gérard Paris Los Angeles. J'ai aussi un compte Twitter. Ben, je vais vous le mettre ici aussi. Et puis pourquoi pas Et eh bien un compte Instagram. Voilà, vous pouvez euh, venir aussi euh, me voir sur sur ma chaîne, sur euh, sur mes réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye